Bonjour à tous, ici Nancy Rochon, chef du Parti politique Québec Intégrité Intégrité Québec. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour faire une espèce de mise au point. En fait, euh, je voudrais préciser une chose. Euh, notre vidéo sur Éric Duhem fait encore beaucoup de chemin. Il y a plusieurs personnes qui commentent. Certaines sont très heureuses d'apprendre ce qu'on lui dévoile. Euh, D'autres personnes, euh, vivre ce moment-là, un peu difficilement, euh, je crois que euh, la vérité, des fois, ça peut faire mal. Surtout si on a des attentes envers une solution euh, qui s'avère ne pas en être une. Puis il y a certaines personnes qui ont besoin de cheminer là-dedans. Euh, on présente des faits. On ne présente pas euh, du, du salissage comme d'autres accusent parce qu'ils ne prennent pas le temps de regarder la vidéo. Là, C'est vraiment très factuel. Entre autres, on explique aussi comment faire la preuve, et cette preuve-là elle se retrouve sur Internet, comme on l'a très bien expliqué. Euh, si vous voulez que je vous le répète, euh, Éric Duhaime était bien, le bon Éric Duhaime, qui a participé à l'IEDM, c'est-à-dire l'Institut économique de Montréal. Pour en avoir la preuve, vous devez aller sur archive.org, faire la recherche du lien qui est juste ici, qui est « http ». Deux points, slash slash www.iedm.org slash 3w fr slash 936 eric duhem Et ça, ça va vous permettre de trouver la photo d'Éric-Duhem qui a disparu du site de l'EDM lorsqu'ils ont eu à euh, cacher euh, sa participation à leur organisation. Suite à son application en politique, euh, j'imagine que ça coïncide parce qu'en 2020 que la photo euh, a disparu du site et euh, cette photo-là, on l'a ici. Euh, C'était les idées d'Éric Duhem quant à la réforme du RRQ, qui est le Régime de retraite du Québec, euh, qui souhaitait euh, finalement ne pas euh, remettre aux personnes âgées et euh, le retourner directement dans les poches des travailleurs. Je sais que présentement, Eric Duveil me fait un appel aux personnes âgées pour voter pour lui. Euh, je pense que ceci devrait faire partie euh, de votre réflexion. C'est donc une preuve, parce qu'il y a des gens qui m'ont encore écrit me dire euh, « Wikipédia s'est trompé, c'était pas lui la personne clé qui travaillait avec Hélène Desmarais, je regrette, c'est bien lui ». Et cet organisme-là, je le répète, est un organisme qui prône la privation de la Société d'État, qui est Hydro-Québec, la privation de la SAC, la diminution des droits du travail en faveur des employeurs. Aussi, la privation de la Société des alcools du Québec et la privation de la santé. Euh, Éric même aussi, euh, vous savez qu'il est pro quand même vaccin, il est deux fois, peut-être trois. Et euh, même s'il s'oppose à l'identité numérique, il est quand même pour la numérisation de la monnaie. Fait que ce qui en fait, à mon avis, une opposition contrôlée qui va agir probablement comme l'est Dominique Algrad actuellement, euh, une globale leader euh, du Forum économique mondial, euh, qui s'est montré totalement et parfaitement utile au gouvernement de la CAQ tout au long euh, des quatre années qu'on vient de subir. Tout comme l'a été QS d'ailleurs aussi. En fait, notre position en tant que parti, c'est la raison pour laquelle on ne présente pas de candidats, c'est qu'il n'existe pas vraiment de solution. Parce que tout parti qui va pouvoir euh, paraître bien dans les médias euh, doit avoir l'accord, veut, veut pas des banques centrales, doit avoir l'accord des grands capitaux pour pouvoir se présenter euh, ou présenter des, des candidats avec une certaine efficacité. En fait, euh, il existe un moyen détourné de mettre des capitaux dans des partis politiques qui s'appellent les grands médias ou la médiatisation. Ça se fait autant par les euh, réseaux sociaux que par les grands euh, diffuseurs de médias qu'on qu connaît très bien. Et cette diffusion-là est un capital qui est extrêmement important et non comptabilisé dans euh, les élections euh, provinciales. Donc, ça met une, une inéquité certaine entre la représentation euh, des partis. Si je répète cette histoire-là, c'est que je veux aussi vous parler des banques centrales parce que je viens de lire un livre qui est super intéressant, euh, qui est de Valérie Bugot, « Les raisons cachées du désordre mondial ». Et euh, d'après moi, euh, la première partie, le premier tome de ce livre-là, qui est le tome 1, et le tome 2 explique totalement et entièrement ce qui est en train de se produire actuellement. Et le problème qu'on connaît est davantage un problème économique qu'un problème euh, politique. Et comme la plupart d'entre vous le savent, et peut-être pas tous, ce problème est aussi international. Je, je, présentement, je ne suis même pas au pays, puis je peux vous dire que c'est euh, le même genre de problématique qu'on rencontre ici. Le genre de problématique qu'on rencontre est un problème économique à sa base. et Ça n'a rien à voir avec des francs-maçons, ça n'a rien à voir avec des sexes sataniques, ça n'a rien à voir avec euh, le, le wokisme. C'est d'abord et avant tout un problème économique. Tout le reste, tout ce qui entoure tout ça, c'est de la diversion. Et pire que ça, ça peut, être, ça peut aller jusqu'à la manipulation euh, pour plus tard, finalement, diriger la colère du peuple au bon endroit. Euh, ma prétention d'ailleurs là-dessus, euh, c'est que je pense personnellement qu'ils utilisent les euh, personnes de couleur et euh, les personnes homosexuelles ou transsexuelles pour leur faire livrer des messages impopulaires, comme par exemple, on s'apercevra qu'ils sont quand même assez bien placés dans des ministères importants. Euh, au Québec, entre autres, ils ont servi à, à mettre fin à la primauté parentale. Euh, dans d'autres pays, ils sont à la santé. Euh, fait on voit qu'ils sont mis de l'avant, plus qu'en proportion normale de société, et que cette mise en avant-là pourrait servir finalement des intérêts, euh, à mon avis, qui seraient encore pires. Euh, parce que euh, ces personnes-là pourraient être victimes de la colère du peuple. Parce qu'évidemment, ce qui s'en vient ne va pas nous mettre de bonne humeur. Et ça, j'en suis certaine. Euh, ce qui s'en vient, en fait, c'est l'agenda du Forum économique mondial. Et comme on l'a expliqué dans les 10 raisons pour lesquelles on ne présente pas de candidats, on est à la fin d'un système monétaire international, on est à la fin d'un régime capitaliste, parce qu'il ne fonctionne plus, parce que les capitaux sont maintenus en trop peu de mains, et que plus ça va aller, pire ça va être, et moins qu'il va y avoir de concurrence. Et lorsqu'il n'y aura plus de concurrence, bien finalement le système s'effondre. C'est tout simplement normal. Euh, on a déjà pensé à un nouveau système, mais ce nouveau système-là implique notre esclavage, notre servitude. Et comme l'explique très bien Valérie Bugot, même les gens comme Éric Duhem, comme Legault, vont finir en servitude aussi. C'est qu'en fait, on va tous y passer. Euh, tant et aussi longtemps qu'on n'est pas parmi euh, les multimilliardaires de, vraiment de l'élite euh, internationale. Si on est des petits milliardaires, on y passe. Si on est des gens de la classe moyenne comme moi, on y passe aussi, bien évidemment. La servitude, ben, ça commence par l'instauration d'un système euh, de reconnaissance numérique de chacun des individus, dans lequel vont être réunis à la fois euh, les besoins politico-gouvernementaux et les besoins euh, des grands capitaux, c'est-à-dire des grandes multinationales. C'est pour ça qu'on commence déjà à parler d'un mixte entre euh, nos informations gouvernementales et nos informations d'assurance, nos informations de carte de crédit, nos informations bancaires qui n'ont aucun rapport avec notre identité gouvernementale comme on la connaît actuellement. Ce système-là, à terme, euh, va permettre au gouvernement, et c'est déjà commencé dans plusieurs États du monde, euh, de pouvoir restreindre la consommation et ou de l'orienter au bon endroit. Euh, et aussi, euh, ça pourrait aller, d'ailleurs, ça fait partie des projets qui ont déjà été élaborés, euh, ça pourrait permettre aussi de limiter la liberté d'expression. On voit aussi qu'il y a des plans à ce niveau-là sur le plan international. Ça va permettre aussi euh, de limiter le mouvement des individus, limiter l'accès à certains euh, produits de luxe. D'ailleurs, la voiture, c'est un bien qui, con, que ce nouveau régime-là compte nous départir complètement. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a des projets de tramway, des projets de train dans différents, différents pays, et ainsi de suite. C'est des projets qui sont stratégiques pour amener les employés vers leur lieu de travail lorsque les changements auront été faits. Donc, fait toutes ces ces choses, euh, ou c'est plutôt ces mouvements économiques-là que sont en train de prendre ces diverses entités-là. C'est sûr qu'ils font pas ça par hasard, que c'est préparé, puis que les gens qui mettent au pouvoir un peu partout dans l'Occident, mais ben, ça prend des gens qui sont euh, qui adhèrent à ces principes-là, qui adhèrent en grande partie finalement à, ce, euh, à, à ces objectifs-là. Euh, si ces personnes-là n'y adhèrent pas, c'est sûr qu'ils vont les, les, les congédier, les mettre à l'extérieur, leur faire de fausses rumeurs sur eux. Euh, les, même dans certains cas, ça a été jusqu'à les priver de fonds. Donc, on en est là. Et euh, ça serait bien aussi de cesser de faire un rapprochement biblique avec tout ce qui se passe par rapport à ce que j'ai l'impression que ça aussi, c'est utilisé. Parce que ces gens-là, on ne se le cachera pas. Ce ne pas des gens qui ont... Euh, vraiment euh, des tonnes de croyances, hein. euh, ils croient à l'argent puis c'est pas mal tout, là. Fait que, sinon euh, ou qu ils, qu ils pensent qu'ils sont euh, eux-mêmes Dieu le Père puis il y en a un entre autres qui a le syndrome de Dieu là-dedans, il paraît, selon un juge américain. Mais euh, ce qui arrive, c'est que ces gens-là vont sélectionner euh, ce que euh, Valérie Bougou appelle euh, finalement les politiciens un peu pantins, les marionnettes de ces grands pouvoirs-là vont les sélectionner pour leur permettre d'atteindre leur objectif. Chez nous, au Québec, les cinq partis principaux qui passent leur temps à passer dans les médias, puis faites attention, vous n'allez pas penser que c'est parce qu'Éric Duhem, euh, euh, il fait pitié parce qu'il traite mal, il accuse toutes sortes de choses, ça c'est des techniques de communication. Okay? Ils passent autant dans les médias, même plus actuellement que n'importe quel autre parti. Euh, il a été choisi. D'ailleurs, l'Institut économique de Montréal cadre très bien avec les objectifs globalistes et, euh, de l'ONU, les, les 16 objectifs du développement durable, et ensuite aussi les objectifs du, F, euh, du F, euh, Forum économique mondial. Euh, notre prédiction, en tout cas, c'est toujours la mienne, là, parce que notre parti, contrairement aux autres partis, on peut avoir des opinions différentes entre individus, ce qui permet de d'avoir une représentation plus fiable de notre société, c'est que euh, le pouvoir qui s'en vient, ça va être un, un pouvoir euh, tout simplement avec une contrepartie faible qui va probablement l'aider à faire passer des projets de loi comme la privatisation de la santé, la privatisation d'Hydro-Québec, la privatisation de la SAC et ainsi de suite. On risque de voir rapidement euh, nous voir dépouillés finalement de nos joyaux nationaux et à la limite, L'endettement qu'on a eu jusqu'à maintenant va servir euh, justement d'argument pour rembourser finalement la dette euh, contractée. Or, ma position là-dessus, c'est qu'on ne peut pas vraiment parler d'une dette qui nous appartient. Puis je m'explique. C'est que lorsque Trudeau ou Justin, Justin Trudeau a dépensé ces millions de dollars-là en vaccination ou en produits de santé ou... Euh, envoyer des millions, des millions de dollars, par exemple, à l'Ukraine, répartir notre argent un peu partout dans le monde pour nous appauvrir en tant que Canadiens davantage, euh, aussi le distribuer chez des migrants, chez, chez toutes sortes de personnes pour nous appauvrir davantage. À mon avis, c'est la dette de Justin Trudeau, non la nôtre. C'est la dette d'un individu qui a usurpé... Euh, une identité de, de, de euh, dirigeant politique euh, pour s'approprier nos richesses. C'est la dette de quelqu'un qui ne l'a pas fait en, en, euh, pour le bien du peuple, qui ne l'a pas fait pour le bien du public. Fait On ne peut pas reconnaître ça comme bien. Puis là, vous allez me dire « Oui, mais elle est, quand, elle est quand même là. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais savez-vous que l'économie, en fait, ça tient sur rien? » L'argent que vous tenez dans votre main, L'argent comptant, à rien. C'est un bout de papier. Ce qui fait que vous lui donnez de la valeur à cet argent-là, c'est parce que vous, vous lui, vous lui attribuez une valeur. C'est votre confiance qui fait que cet argent-là a une certaine valeur. C'est la même chose pour la dette. En fait, il n'en existe pas. C'est parce que vous croyez dans votre fort intérieur que vous devez quelque chose. Fait que tout ça, ce sont des croyances. L'économie est basée sur des croyances. L'économie, c'est un acte de foi. Ça rien de, de concret, de réel. Puis dès que vous allez comprendre ça, là, on va sortir du pétrin. Parce que là, actuellement, on est manipulé avec une monnaie qui ne nous appartient pas, qui appartient à des banques privées, puis avec laquelle on nous fait chanter. Avec laquelle on nous dit, vous n'aurez plus de travail vous ne ferez plus ce que vous voudrez si vous ne faites pas comme on vous a dit. Puis de toute façon, on s'en va vers là. De toute façon. Ça fait que là, il y a quelqu'un qui, avec une représentation qui n'existe pas, qui n'existe pas en réalité, que vous, vous, leur avez, vous lui avez donné une valeur qui n'en a vraiment pas, nous manipule. Ça fait que notre relation avec l'argent, avec les biens et même financiers, il faudrait qu'on la repense. J'ai souvent dit aux gens, investissez dans votre santé. Pas dans l'argent. La, dans ça ne donne rien actuellement. Puis la transition qu'on va vivre va être difficile pour tout le monde. Tout le monde va perdre. Même ceux qui tiennent réellement leur biens et qui ne veulent pas les perdre, vont les perdre aussi. On est tous dans le même bateau. Parce qu'il y a un mouvement international qui s'est mis en place. Puis ce mouvement-là ne peut pas vraiment s'arrêter. Dans leur tête à eux, c'est eux ou nous. Okay? Nous, on commence à réaliser qu'on s'en va vers un déclin économique, et c'est ce qu'on est en train de vivre, ce qui s'appelle une décroissance systémique. Cette décroissance-là peut nous mener à la disette et même à la famine. Fait Il y a des très grands dangers dans les circonstances économiques qui entourent tout ce processus-là. Vous vous rendez compte qu'ici, la politique n'a plus de sens, que ça devient l'être humain qui vient avoir du sens dans tout ça. L'être humain, c'est-à-dire vous, vos familles, les gens que vous aimez, c'est ça qui finit par prendre du sens ici. Fait détachez-vous un peu de vos biens matériels, puis réfléchissez comme il faut à ce qui est en train de se produire. Pour lequel, en fait, ni vous ni moi, on a vraiment de contrôle, et ni eux, même s'ils veulent paraître, des gens qui contrôlent en tout. Ils n'en ont pas non plus, puis ils ont peur aussi. C'est pas pour rien qu'ils agissent comme ça, puis qu'ils agissent vite moi, j'ai un problème avec la servitude, par exemple. Surtout électronique, je trouve ça ridicule parce que euh, ça ne survivra pas une centaine d'années. On a des, euh, des périodes ici sur la Terre qui fait que euh, certains ordinateurs ne peuvent pas survivre à certaines, euh, on pourrait dire vents solaires, à certains cycles solaires. Puis, euh, d'après moi, c'est que temporaire. Je ne sais pas comment ça va durer d'années, mais ça ne pourra pas faire un long chemin. Il euh, y a autre chose aussi que je voulais vous dire. Euh, quoi qu'il arrive, là, ça n'a pas d'importance. Qui que ce soit qui gagne, arrêtons de nous disputer. Pas, la politique n'est pas la solution dans ce qui s'en vient. Ce qui est important, par exemple, de s'apercevoir, c'est que vous votez pour un ou pour l'autre, ça va revenir au même. Ça, si vous ne l'avez pas compris, euh, vous avez besoin de cheminer. J'ai des gens qui sont euh, mesquins, euh, de mauvaise foi, euh, qui sont en train de censurer quand eux-mêmes sont, sont contre la censure, qui ne comprennent pas ça, euh, qui ne comprennent pas ce message J'ai hâte qu'ils s'éveillent, qu'ils qu comprennent, parce qu'ils ne sont pas éveillés, contrairement à ce qu'ils pensent, qu'ils finissent par comprendre que la solution n'est pas dans la politique. Fait que la solution se trouve dans l'humain, dans la communauté, et pas dans la politique. La politique n'a jamais aidé vraiment la communauté. Fait que la solution, c'est entre nous qu'on doit la créer. C'est dans nos échanges, nos façons de voir les choses, puis notre façon de participer à une société idéale. Moi, un monde de guerre, où j'ai peur, où euh, ça ne va pas bien, ça m'intéresse pas. Je préfère mourir. Puis je vais vous le dire tout de suite, puis je pense que vous devriez réfléchir, réfléchir aussi à la mort. Parce que certains d'entre vous pensent qu'ils sont éternels. Puis pourtant, euh, le ciel, les étoiles, l'univers se coalise complètement des élections qui se passent au Québec. Okay? C'est un pet dans l'univers. C'est même un pet sur le temps temporaire. Okay? Moi, je pense qu'on est plus que euh, de la matière. Qu'on est plus sur Terre que euh, notre voiture, notre maison, notre portefeuille, notre, nos études, ou quoi que ce soit. On est plus que ça. Moi, personnellement, c'est ce que je pense. Puis je crois qu'actuellement, chaque individu devrait peut-être essayer de s'améliorer en tant qu'être humain et non pas essayer euh, d'avoir du pouvoir et plus d'argent que son voisin. Fait que sortons un peu de ces paradigmes-là, euh, les paradigmes de notre communauté qui euh, so sont en train de se défaire. Puis commençons à travailler réellement ensemble sur un projet de société qui en vaille vraiment la peine. Puis aussi, à mon avis, il va falloir qu'on euh, arrive aussi... À arrêter d'avoir peur. Et c'est pour ça que je vous parle de la mort. Parce que la peur ultime, c'est celle de la mort. Bien, quelque part, là, il faudrait peut-être qu'on commence à prendre du recul par rapport à ça. Puis se dire que de toute façon, vous, moi, on va tous mourir. Un jour ou l'autre. Puis que ce serait peut-être important d'en prendre conscience pour se rendre compte que de mourir du COVID, euh, de mourir à ce ou de mourir n'importe quoi, ben c'est une mort pareille. On a envie de de mourir avec une certaine dignité? Moi, je pense que oui. Puis, dans ma dignité à moi, je n'ai pas envie d'être achetée pour vendre mon voisin à des mondialistes. Ça fait que j'ai dans... eu envie d'être intègre. J'ai eu envie aussi de passer ce message-là d'intégrité à, ch à chacun d'entre vous. Parce que je me suis dit que, de l'autre côté, je ne voudrais pas avoir à avouer que j'ai agi comme un nazi à l'époque. Ça me dégoûterait de moi-même. Parce que j'espère je, au moins du passé de façon digne. Me dire au moins j'aurais réussi ma vie. Si je n'ai pas réussi, par exemple, euh, euh, financièrement, ce n'est pas grave. Mais au moins j'aurais eu la satisfaction de mourir dans l'intégrité, en étant euh, un avec moi-même. Et c'est déjà difficile présentement. Puis je vous dis, je le sais qu'il y a une recherche à faire pour chacun d'entre nous. Puis, c'est pas, euh, je regrette, mais c'est pas en vous mentant pour essayer de devenir le meilleur parti politique qu'on qu va y arriver. Ça fait que revenons au cœur de ce qu'on est, des êtres humains. fait que c'est ça, être euh, un parti intègre. C'est ça aussi, c'est la raison aussi pour laquelle on voit pas l'utilité de se battre avec tout le monde. Puis, si vous, vous voyez ça euh, comme un combat, c'est dans la vérité qu'on qu combat, puis on lâchera pas. Puis, dans la vérité, on en a beaucoup à dire. Puis, moi, c'est bien valeur, mais coudon, hein, ils me mettent en prison s'il faut. Mais je vais travailler avec mon cœur, puis je vais travailler avec mon boss. Et que euh, je vous souhaite là-dessus des belles sélections. On va sûrement faire d'autres interventions. Puis, une belle soirée. Au revoir.